Salut Roger, on peut y aller. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Émission Radar numéro 104 du dimanche 17 mai 2020, intitulée Tueurs Invisibles et sous-titrée Poison Militaro-Industriel à effet différé. Alors je vais commencer par une citation de Jean Jaurès. Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. Le fichier vidéo de notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulé « Légitime défiance », émission qui dénonçait, preuves à l'appui, la criminelle et violente hypocrisie écologique de l'état-major mafieux du mouvement nationaliste France Insoumise, est toujours totalement inaccessible. Cette disparition, pour des raisons techniques aussi opaques qu'opportunes, est la marque de fabrique, du fascisme entrepreneurial ambiant, où le financeur-annonceur décide du réel, du vrai, et élimine de manière anonyme, aseptisée et externalisée la vivante et vitale diversité de tous les discours hétérodoxes. Roger, si je me plante pas, on n'a supprimé aucune de nos émissions nous-mêmes. Aucune, aucune. Aucune. Donc ça vient pas de nous. Caca. Oui, la 42 est la, est, la, est la seule de nos émissions qui a été vue par des dizaines de personnes. En, en direct, pendant le direct. Et dont le fichier a disparu dès la fin de l'émission. Donc euh, on n'a pas pu ni l'archiver, euh, et, et elle ne fait donc pas partie euh, des centaines d'émissions qui sont euh, archivées sur notre site. Voilà. Donc le monologue, le monologue social des sachants. Voilà, parce que y a, y a des, des, je, je lis parfois dans la presse ce mot « sachant », S-A-C-H-A-N-T-S. Donc le monologue social des sachants est auto-lubrifié par les conditions scientifiques, techniques et consensuelles des grands débats institutionnels, publics et privés, organisés par ceux qui ont les moyens de nous faire taire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas « nous avons les moyens de vous faire parler », c'est « nous avons les moyens de vous faire taire ». Et même la torture, qu'elle soit physique ou psychologique, n'a jamais pour but de faire parler les gens, mais plutôt de les faire taire. Donc, le monologue sanitaire des décideurs, eh bien oui, parce que c'est sachant aussi parfois, euh, s'autoproclame « décideur euh, », procède des mêmes efficaces méthodes technocratiques. « Le malade est prié de souffrir en silence » d'avoir le savoir-vivre et la dignité nécessaires pour crever sans se plaindre et en cas d'urgence, par circulaire administrative dérogatoire, de ne surtout pas engorger les services dédiés à cet effet. Donc on l'a bien vu euh, pendant le confinement officiel, parce que là il y a un, un déconfinement officiel, mais on ne voit pas franchement euh, la différence, tout du moins. Pour rassemblement rassemblement à j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, on ne voit aucune différence. Mais pendant ce confinement, eh bien oui, il y a eu une circulaire administrative qui a permis de manière dérogatoire euh, d'injecter euh, dans les EHPAD euh, aux anciens un produit qui leur permettait euh, d'aller euh, euh, tranquillement vers le terminal des prétentieux et donc de ne plus engorger les services d'urgence hospitaliers. Donc le monologue économique parce qu'on a eu le monologue social, le monologue sanitaire, maintenant le monologue économique, indispensable au redressement de la grandeur militaro-industrielle des États-nations, se décline en répression systématique et, ter et terroriste, en amendes forfaitaires, en primes exceptionnelles, voire en hauchers républicains. Parce que récemment, j'ai vu le petit cron, euh, qui allait décerner euh, des médailles euh, euh, dans les hôpitaux et qui se faisait recevoir ben, assez vertement par les gens qui nous disent Mais de, de, qui, de qui te moques-tu Voilà, donc lors de notre émission radar numéro 80, intitulée Écologie de marché, du jeudi 13 juin 2019, j'ai dit vers 11 minutes 50, à partir du début de l'émission, au sujet de l'abandon proclamé du nuisible projet Montagne d'Or, que celui-ci ressurgirait sous un autre nom. Donc je me cite, voilà ce que j'ai dit le 13 juin 2019. Le projet Montagne d'Or, on pourra l'appeler la mine verte. Alors, j'ai eu encore une fois malheureusement raison. Le temps est venu de poursuivre notre criminel en fumage par ceux à qui les crimes environnementaux profitent, car ils sont aussi les promoteurs de tous les développements durables, de toutes les transitions énergétiques. Donc on le voit actuellement euh, sous un autre nom, euh, le projet Montagne d'Or est relancé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui euh, relancent ces projets changent le nom, donc euh, utilisent euh, la méthode dénoncée par Georges Aurès. On ne peut pas changer les choses, eh bien on change le nom. Donc là, on, on, on a un effet d'annonce en juin 2019, euh, on dit le, le projet Montagne d'Or est abandonné et ben, en 2020, en pleine crise du coronavirus, eh bien, on découvre qu'il y a un nouveau projet en marche. Mais les gens qui mettent en marche ces projets sont ceux qui ont carrément déterminé au niveau du vocabulaire ce qu'est le développement durable. Donc ce sont les promoteurs du développement durable. Donc il y a un criminel contre la nature et la vie, ancien patron de la société éternite, descendant d'une famille suisse, qui a fait fortune en contaminant impunément la biosphère terrestre avec l'utilisation raisonnée des fibres d'amiante, M. Stéphane Smideli, qui est un des apôtres internationaux du développement durable. Je pense même que c'est lui qui a inventé l'expression. Et il diffuse cet abominable évangile de l'efficacité militaro-industrielle de la sainte croissance et du prix de revient euh, Rikiki, en tant que responsable euh, environnement des Nations Unies, donc ce type-là a été responsable environnement des Nations Unies, hein, et conseiller en écologie de Bill Clinton. Donc on voit bien que, que les, les gens qui sont responsables de, des contaminations euh, durables et mortelles de, de l'environnement euh, sont euh, par-dessus le marché euh, des promoteurs je dirais du, du criminel neuf langues au sein d'institutions internationales comme les Nations Unies ou carrément par rapport à des à des candidats ou à des présidents américains. Alors, est-ce que cet homme-là ne serait pas au respect de la nature ce que l'ingénieur nazi Van Braun fut au programme spatial américain Voilà, c'est une question que, que je pose. N'oublions pas que dans le film visionnaire de Stanley Kubrick, parce que moi j'avais posté euh, euh, sur YouTube euh, ce, qui, ce qui nous avait valu la menace de voir notre chaîne radar fermée et sur Dailymotion, ce qui m'a valu euh, le fait de voir mon compte sans préavis supprimé, un compte qui avait plus de 10 ans, j'avais publié un hommage à Stanley Kubrick, euh, et qui s'appelait Orange Macronique, et dans lequel je n'avais fait que reprendre, en les remontant exactement sur la musique de la bande-annonce euh, du, du, du film Orange mécanique de Stanley Kubrick, euh, ben les, les exactions criminelles. Euh, de voyous assermentés, euh, envoyés pour réprimer extrêmement violemment et crever des yeux euh, les, les gens qui, notamment dans les services de santé, hurlaient sur le fait qu'ils étaient sous-payés et que les hôpitaux dans lesquels ils travaillaient euh, manquaient de moyens. Donc euh, il fallait réprimer euh, tout ça avec force. Et donc Sanek Kubrick avait fait un film qui s'intitulait 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc... Dans ce film visionnaire, on voit tourner sur fond musical du beau Danube bleu la station spatiale circulaire de l'ingénieur nazi exfiltré, dont je parlais précédemment, M. Van Broe. Donc, dans cette œuvre cinématographique, l'intelligence artificielle est personnifiée par un œil inquisiteur qui voit tout. Elle a pour nom HAL. H-A-L. Alors, H -A -L. Pourri, non pas que le hachiche soit pourri, mais uniquement parce que la lettre I suit alphabétiquement la lettre H, comme la lettre B suit la lettre A, et M suit N. L, la pensée artificielle, cette incarnation scientifique et technique de l'apparente suprématie matérielle de la mort sur la vie, cette mort éternelle de l'industrial business machine, car AL, c'est IBM. Effectivement, H I A B L M AL, C'est IBM, Industrial Business Machine. Mais tout cela n'est pas que du cinéma. Et donc pour parler euh, cinéma, Marc va appeler notre ami auteur, réalisateur, interprète, Pierre Merechkovski, pour qu'il nous dise ce qu'il pense euh, du rôle et du fonctionnement du Centre euh, national euh, cinématographique euh, français avec ses mots et tel qu'il sait le faire. Donc euh, Marc au téléphone et pour nous, par, par téléphone et en direct, euh, Pierre Mereschkowski. Voilà, donc je, je te laisse Marc. Bon, déjà, Pierre nous suit en direct sur Facebook, ça c'est ce, euh, ce que je peux voir. Euh, oui, alors attends, euh, bon, euh, bonjour Pierre, tu es en direct pour l'émission de Radio Radar et euh, je t'appelle euh, parce que Roger vient justement de me le demander. Donc euh, voilà. C'est à toi. Tant pis. Allo, oui, alors je commence alors Oui, tu peux y aller. Que si on remplit un certain cahier des charges, et, euh... et donc euh, voilà, on doit, on doit remplir un certain cahier des charges qui est fondé en fait sur le, de ne pas être partisan. Voilà, parce que l'État ne peut pas aider une entreprise qui soit partisan, donc qui prenne parti. Alors, moi j'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire cette phrase. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas faire de politique, il faut être neutre mais la question est-ce qu film neutre, est-ce que c'est neutralité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et l'objectivité, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, donc je m'interroge beaucoup sur ce concept démocratique et euh, prononcé en la liberté de la décider, qui serait de dire que l'État doit soutenir, doit être neutre et doit soutenir tous les projets, voilà, mais... Vous voyez, tout ça c'est très hiérarchisé comme entreprise et il aurait des questions que le film justement devienne un espace de parole où toute hiérarchie serait bousculée où tout le monde pourrait faire le film sans un souci de, de hiérarchie d'efficacité donc mettant cette de lecture en disant que je ne reconnais pas au cinéma sa fonction de hiérarchie de clarté du propos et de hiérarchie je m'écarte de ce qu'ils s'appelle l'industrie cinématographique qui pour moi a un rapport assez lointain avec la recherche l'engagement personnel, entreprise, au sens non pas du MEDEF. page Facebook pour essayer d'entendre le discours de Pierre, donc je, je comprends tout à fait effectivement que sa conception de la réalisation euh, ne concorde pas du tout avec euh, cette organisation nationaliste et je dirais népotique euh, qui est le CNC euh, qui, qui est euh, tout à fait dans le goût du jour du nouveau féodalisme euh, des copains et, et, et des budgets que l'on peut attribuer. et aujourd'hui moi je dis c'est pas Al. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle de 2017 de l'espace qu'il faut craindre. C'est pas elle qu'on doit redouter, c'est aladdin Alors, je sais pas si les gens connaissent aladdin mais c'est aladdin avec 2D, et la bande de voleurs pour laquelle elle fonctionne, parce que elle, car aladdin c'est une intelligence artificielle spéculative d'optimisation des dividendes réalisables avec les ressources humaines et naturelles mondialisées et privatisées. Donc, c'est spéculation, il faut comprendre qu'elle est indicielle. Ce sont ce que ces voleurs appellent les « exchange trading funds euh, ». Donc, en, en France, euh, BlackRock impose à l'État-nation français, à travers ses investissements dans toutes les entreprises de l'indice CAC 40, le point de vue du syndicat patronal mafieux, qui est le MEDEF. Donc, pour ce néo-féodalisme militaro-industriel, nos retraites par répartition doivent devenir des produits financiers, des sources de dividendes privés. Pour les seigneurs de ce néo-féodalisme militaro-industriel qui, en période de confinement, euh, fendaient librement nos cieux des traînées carbonées de leurs avions d'affaires, toutes les pollutions et toutes les contaminations sont des opportunités pour privatiser l'eau la Terre, l'atmosphère, l'espace. Souvenons-nous des, des galaxies de, de, de satellites de Monsieur Elon Musk par rapport à notre émission 5G. Donc par le biais de fait accompli, qu'ils soient volontaires ou accidentels ou que leur nature soit biologique, nucléaire ou chimique. N'oublions jamais, mais franchement il ne faut jamais oublier les premiers mots du discours du président des USA au lendemain du 11 septembre 2001. « It's an opportunity ». Voilà, en quatre mots, voilà définit ce que sont euh, les catastrophes subies ou prévues ou préméditées. Ce sont des opportunités. L'essentiel, c'est que le fait soit catastrophique et si possible mondialisé, afin que l'état de choc généré permette la privatisation des territoires auxquels nous appartenons, et des ressources qui le recèlent avec une contestation sociale réduite et une opposition électorale muselée par intéressement électoral et patriotique commun on est exactement dans cette configuration aujourd'hui avec euh, Madame Ségolène Royal avec euh, sa majesté euh, Madame Ségolène Royal qui dit que dans cette période de déconfinement, il n'y a pas de place à contester l'exécutif. Donc on voit bien que ces décideurs, entre eux, se, vont s'auto-absoudre, ils se sont donné l'absolution. Euh, le premier qui viendra dire que, que, que tout cela est criminel, qu'il qu y a eu peut-être, on va dire comme ça, des, des, des, des conflits d'intérêts, euh, que la France serait loyauté. Euh, par euh, par BlackRock et par le, le président de BlackRock euh, France qui rendrait des comptes euh, à la maison mère euh, euh, aux États-Unis et bien tout ça n'a pas lieu d'être tout ça ce sont des fake news tout ça ce sont des, des propos euh, purement euh, complotistes voire même je le pense terroristes parce qu'ils mettent euh, le moral euh, de, de patriotique de, de, de la nation qui doit entièrement s'affairer au redressement, s'il le faut 10 à 12 heures par jour, en repoussant l'âge de la retraite, en virant au moins une ou deux semaines de congés payés, euh, il faut réellement qu'on redresse la situation. Donc tu veux respirer Achète-moi un masque. Tu veux boire Achète-moi une bouteille. Tu veux manger Traverse la rue et œuvre ainsi au redressement dans l'Union nationale sacrée. Le petit caillou noir, un petit caillou noir dans la chaussure d'un géant économique transatlantique, a grandi jusqu'à devenir un rocher obscur. Et ce rocher obscur, la croque, poursuit sa mortelle et sainte croissance avec l'ambition de devenir la montagne sacrée de tous les nouveaux seigneurs économiques, sanitaires et sociaux, pour l'exploitation optimisée, mondialisée et automatique de tous les peuples et de tous les territoires. Le fichage électromagnétique des races dites inférieures appartient désormais à la préhistoire de ce monde plus sûr que l'on nous promet depuis 2001 comme une opportune guerre antiterroriste mondialisée. Aujourd'hui, c'est qui cette I.K. Sarbonne qui renaît, tel le phénix grâce à la fusion Monsanto-Beyer sous le haut patronage bienveillant de la Banque Centrale Européenne. Dans ces conditions imposées, doit-on s'étonner que les pesticides s'invitent légalement à nos tables pour encore de très nombreuses années Aujourd'hui, le corps décapité de Amjad Al-Moyabid, crucifié en place publique saoudienne le 11 juillet 2017, jusqu'à pourrissement de ses chairs. L'assassinat du journaliste Ramal Khashoggi le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul sont médiatiquement omis et diplomatiquement onis. Nos rassemblements non-violents déclarés en préfecture qui se tiennent tous les jeudis, sans exception, de 19h à 20h, place de la République parisienne depuis octobre 2015, n'auront plus de sur ordre dictatorial du pont Pilate local. Nous allons saisir le tribunal administratif à ce sujet. Si un avocat veut bien nous apporter son indispensable aide gracieuse pour mener à bien cette démarche légale, il est bienvenu et il peut prendre en contact avec nous sur notre page. Radar Facebook. Nous sommes pour le retrait de la loi Avia, adoptée le 13 mai 2020 par les députés collabos de l'Assemblée nationale. Cette loi inique et antidémocratique donne le pouvoir régalien à la police de supprimer tous les contenus sur Internet qui lui déplaisent. Donc je donnerai le lien vers une pétition Change.org qu'il faut signer à tour de bras pour exiger le retrait de la loi Avia comme il nous faut continuer à exiger le retrait pur et simple de ce qu'ils appellent réforme des retraites et de ce qui est un hold-up sur nos cotisations sociales qui s'est amplifié et accéléré durant le confinement lié au Covid-19. Aujourd'hui, le projet « Espérance » redonne espoir à tous les adhérents guyanais du MEDEF. En pleine crise sanitaire du Covid-19, la compagnie « Espérance » a obtenu par visioconférence confinée un avis favorable pour son projet néocolonial de mine d'or industriel de la part de la Commission des mines un copier-coller du projet montagne d'or en ce qui concerne toutes les nuisibles et durables retombées sanitaires et sociales autochtones. Une pétition circule sur le site sauvonslaforêt.org que je vous invite à aller signer et dont je mettrai l'intitulé euh, extensif dans les liens sous notre vidéo. Il faut interdire Définitivement, toutes les formes d'exploitation aurifère, car l'usage du cyanure et du mercure empoisonne durablement et à cœur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce sont d'imprescriptibles crimes contre la nature et la vie. Blackrock investit massivement dans les armes. Les crimes qui consistent à affamer un pays comme le Yémen ou à asservir économiquement un pays comme la Grèce sont des crimes imprescriptibles contre l'humanité. La croissance de toutes les mortelles tumeurs financières que sont les investisseurs institutionnels ne peut aboutir qu'à la mort clinique de toute la biosphère terrestre. Monopole de fait, sur sont les mortels corollaires de toutes les insolentes et rapides réussites financières. N'oublions pas, en France, sur les territoires euh, auxquels nous appartenons, et eh bien c'est un expert de l'optimisation fiscale et un transfuge euh, d'AREVA, donc de la filière mortifère nucléaire, qui gère la crise sanitaire. Voilà. Donc, la survie c'est vraiment le fin mot, parce que les mots ne sont jamais innocents. Distanciation sociale n'est pas synonyme de distance de sécurité sanitaire. C'est une légitimation sémantique des classes sociales, une instrumentalisation politique d'une pandémie virale. La survie devient acceptable et devient une acceptation tacite d'une collaboration imposée vouloir vivre vouloir vivre simplement est dorénavant un acte de résistance car cela consiste à refuser de survivre refuser de laisser matraquer des amoureux masqués qui ne respecteraient pas sur les bancs en partenariat public privé les gestes barrières et les distances réglementaires ordonnées par décret publié au journal officiel de la République française résister résister ce n'est pas accepter de survivre tel des zombies dans un monde mortifère au gré des malsaines lubies d'apprentis sorciers, dresseurs de virus, casseurs d'atomes, aux ordres de psychopathes, destructeurs en chef, serviteurs des États-nations, fonctionnaires internationaux, actionnaires majoritaires et autres États-majeurs. L'atome pour la paix, le développement durable et la finance vertueuse voilà une petite partie des nuisibles fables électorales indispensables à la résilience de toutes les dictatures militaro-industrielles nucléarisées et constitutionnelles. Rassurons-nous, les véritables hécatombes militaro-industrielles sont à venir. Même lorsque les dés sont déjà jetés depuis des décennies, le radionucléide, la fibre d'amiante, la fibre de carbone, la bactérie et le virus pathogène savent être naturellement patients. Les donneurs d'ordre, qu'ils soient réfugiés dans des fosses communes ou au Panthéon, n'auront plus à craindre des victimes du saturnisme lié à l'incendie touristique parisien du 15 avril 2019 ou des personnes atteintes de fibrose pulmonaire suite à l'incendie industriel rouennais du 26 septembre 2019. Effectivement, les voilà les morts différées, ces morts militaro-industrielles. Et effectivement, comme aujourd'hui, Charles Pasqua et, et Jacques Chirac euh, n'ont plus rien à craindre euh, de l'assassinat, ou du moins de la dépression euh, subite euh, de M. Robert Boulin, de même que François Mitterrand n'a strictement rien à craindre de la dépression subite de M. Pierre Bérégovoy. On le voit, ces, ces criminels, ces assassins de la Vème République sont les assassins de la République, la République est assassine. La République n'a que faire des populations autochtones. On le voit bien en Guyane, elle n'a jamais ratifié la, la, la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail. Donc elle ne reconnaît aucun droit au peuple premier. Guyanais. Aujourd'hui, en vallée d'Aspe, parce que avant d'aller regarder vers les colonies françaises, regardons sur le territoire français, en vallée d'Aspe, dans les Pyrénées, les bétonneurs coupent les arbres. Ils ont mis les bouchées doubles hein, pendant le confinement sanitaire. Ça y a été. Et bientôt, la biche sera signalée comme un danger pour la survie de l'automobiliste car elle traversera la route, mais le véritable danger, n'est-ce pas la route qui traverse la forêt Croire que le temps est venu de faire respecter la vie à ceux qui nous imposent la survie, c'est comme boire l'eau de la Seine en aval d'Achère depuis le 4 juillet 2019 en espérant qu'elle soit devenue miraculeuse. Voilà, dans un monde de vendeurs, il n'y a pas d'après pas de service public, ni de service après-vente, qu'ils soient privés ou publics. Comme avant, les nuisibles tueurs frappent sans discernement et en toute impunité les vendus comme les résistants, les violents comme les non-violents. Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Malheureusement, la saison des pluies ne fait que commencer. Et... Il faut voir que le vrai, le vrai scandale, c'est de voir revenir à la charge des individus comme Nicolas Hulot. Ces gens-là ont collaboré avec un transfuge d'Areva. Et si je me souviens bien, ils, ils ont fait un direct Facebook euh, pour parler d'un livre « Collapse » pour lancer la mode de la collapsologie, euh, alors qu'ils étaient en train de détruire les, CHH, les CHSCT, de, de casser les hôpitaux, et la santé et les retraites des Français, eh bien, ces deux joyeux lurons, euh, ben, Gognard euh, parlait de euh, la possibilité d'un effondrement de nos sociétés. Voilà. Et il faut retourner voir cette vidéo... Euh, où on a euh, le Premier ministre euh, qui cite en exemple, euh, au niveau euh, de, de, du respect des forêts, euh, le Japon. Voilà, le Japon euh, n'est pas du tout un endroit où aurait eu lieu en 2011 euh, une catastrophe nucléaire euh, durable et terrible, ni pour le Premier ministre, ni pour Nicolas Hulot, souvenons-nous. Nicolas Hulot, quand il a été euh, euh, candidat euh, au sein de l'abominable parti euh, nationaliste euh, vert euh, qui s'appelle euh, « Europe Écologie, les Verts », eh bien, il a fait un discours euh, pour présenter sa candidature euh, dans les primaires des écologistes, et dans ce discours, il n'a pas prononcé une seule fois le mot « nucléaire », pas une seule fois. Et donc, ce monsieur qui a été financé par rome Poulin, qui était un des plus grands pollueurs de France et de Navarre, qui est financé par EDF, par la SNCF, ce monsieur est à l'écologie, je dirais, ce que l'évêque de Rome au christianisme non l'évêque de Rome il dirige euh, euh, le Vatican qui est un état euh, parce qu'en euh, 1929 avec les fascistes italiens il a signé les accords de Latran et en plus il dirige une église impériale euh, qui depuis le IVe siècle euh, est devenue église officielle qui a persécuté à travers le monde toutes les, les, les religions des faux dieux donc des, des, des dieux qui n'étaient pas reconnus par un empire donc ces impérialistes ces gens là sont des gens qui euh, théorisent la destruction du monde et on le voit bien dans l'ancien testament l'homme doit régner sur la nature donc euh, il prend le poisson, euh, bah, il le met en broche il le cuit euh, Voilà, les, les, les animaux sont à sa disposition la nature est à sa disposition et c est, c est ce regard spéciste sur le monde quand il est euh, euh, quand il est celui stupide euh, on pourrait à la limite très facilement le juguler. Par contre, quand il fait partie des bases euh, d'un endoctrinement, d'une éducation euh, ou, ou de dogme religieux, eh bien, c'est extrêmement difficile que de, de faire en sorte que ces vieux « et mauvais réflexes disparaissent. Parce que, effectivement, comme dans Docteur Follamour, euh, eh bien, ce, ce génie du cinéma qui était Stanley Kubrick, effectivement, on voit que la personne, le, ce fameux docteur Strangelove, eh bien oui, il a toujours de vieux réflexes qui lui reviennent, et, et, et de manière inconsidérée, il a un salut fasciste qui lui revient, et il, il essaye de baisser son bras, et on voit bien que la filiation réelle, euh, euh, au niveau nosphérique, au niveau idéologique, entre ce qui était, la première puissance militaire du monde, les États-Unis d'Amérique et euh, l'Allemagne nazie, elle est totale. Donc l'Allemagne nazie a perdu la guerre militaire, euh, euh, ça a été une défaite, et cette défaite, ça a été la défaite du peuple allemand, du peuple allemand. Euh, pas de, pas de l'Allemagne nazie, parce que le nazisme lui-même... Quand on le voit aujourd'hui à travers une société suisse comme Nestlé ou à travers beaucoup de transnationales, le nazisme a le vent en poupe. Il a le, vraiment le vent en coupe. Ces, ces, ces personnes âgées dans les EHPAD françaises qui ont désengorgé les services d'urgence des hôpitaux, oui, effectivement, euh, euh, on, on pourrait rapprocher ça de d'une politique nazie, d'euthanasie, voilà. C'est-à-dire qu'on va retirer ce que le MEDEF, d'ailleurs, appelle depuis de très nombreuses années euh, des, les, des charges, parce qu'il ne parle pas de cotisation sociale ou de solidarité, on parle de charges. Et aujourd'hui, quand on veut dire aux gens qui vont devoir travailler 10 heures par jour, c'est proprement scandaleux, on le sait, la, la seule solution... Dans, en cas de récession. Et donc, en, dans, quand, justement, il y a plus de gens pour moins de choses, la seule et unique solution, c'était celle qu'avait établie par un certain Jésus, qui était le partage. Et quand il, a, il est, et on dit qu'il a quelques paniers avec quelques poissons et, et du pain, eh bien, le fait de partager fait que tout le monde mange. Voilà. Eh bien, on l'a vu dans cette crise sanitaire... Euh, le partage n'est pas là. Et aujourd'hui, non seulement le partage n'est pas là, mais les masques jetables, euh, moi je ne suis pas pour les rendre obligatoires parce que j'estime que c'est de la responsabilité de chacun. Moi je porte un masque que j'ai fabriqué depuis le début. J'estime que ce confinement est nul et non avenu. Il a seulement permis de tuer des mouvements sociaux et de donner encore une énorme partie de nos cotisations sociales aux grands patronats, aux entreprises du CAC 40. Donc euh, à BlackRock hein, et à Aladdin, à, à cette intelligence artificielle qui est là pour nous vider les poches, pour nous voler notre santé et nos vies et la vie de nos enfants. Donc, il faut que nous comprenions qu'il ne faut plus participer euh, à, aux bouffonneries électorales, vu que de toute manière, euh, vous ne pouvez voter que par les candidats agréés par le système. C'est-à-dire que si vous regardez tous les clampins de, de Poutou à Marine Le Pen et tout ça, euh, aucun d'entre eux n'est euh, pour le partage. Aucun d'entre eux n'est pour l'abolition du salariat. Aucun d'entre eux n'est pour un pouvoir horizontal. Ils sont tous pour le pouvoir délégué, euh, pour la hiérarchie, parce qu'ils font partie des gens qui savent. C'est-à-dire ces gens-là euh, ont la prétention de savoir ce qu'il est bon pour nous, et ils ont la prétention de faire notre bonheur, même et surtout contre notre volonté. Et c'est ça qui est totalement inacceptable. Moi, en tant qu'anarchiste, j'ai déjà du mal à vouloir mon propre bonheur, mais imaginez euh, quel non-sens euh, idéologique ce serait si je m'adressais à vous en vous disant « faites ce que je vous dis et comme ça vous allez être heureux » vous vous direz, mais ça y est, il a, il a, il a, il a, il a fondu le dernier plomb, il a, il a pété la dernière du rythme, Roger il ne va pas bien, hein, qu'est-ce qu'il va faire Il va se présenter une élection, il va y faire un bouquin, ouais, ce n'est pas possible, il va devenir collapsologue, voilà. Eh bien non, non, le, les, la seule personne qui est capable de faire votre bonheur, c'est vous, C'est pas moi. Et donc, à partir de là, le seul système qui peut permettre ce retour à cette, à cette idéodiversité, eh bien, c'est le dialogue, mais le dialogue horizontal, d'égal à égal. Et moi, je le vois, euh, j'ai été exclu, euh, à la fois sur des réseaux sociaux, par des personnes qui estiment qu'elles euh, portent un discours, le discours de ceux qui savent, et que moi... Je, je porte un discours différent du leur, et qu'à partir de là, eh bien, je suis un troll, je suis quelqu'un qui vient leur faire de la concurrence. Et c'est très important de parler de ce problème de concurrence, parce qu'il y a des gens qui, qui font partie du nouveau parti anticapitaliste, ou, ou de, du syndicat euh, solidaire, et qui sont très peu amicaux, et qui sont complètement en concurrence. C'est-à-dire que quand vous avez un discours et des initiatives, par exemple, moi je dis que je trouve scandaleux qu'on parle d'Amérique latine, moi je, je suis pour qu'on parle d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, mais pas d'Amérique latine, parce que dans ce cas-là, ce serait comme si je disais de l'Amérique du Nord, l'Amérique anglo-saxonne, voilà, Là, je suis désolé, euh, en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'Afro-Américains, il y a beaucoup de descendants euh, euh, d'Amérindiens, l'Amérique du Nord n'est pas plus anglo-saxonne que l'Amérique du Sud euh, est Amérique latine mais il s'agit bien d'une vision néocolonialiste et quand on se prétend anticapitaliste euh, et qu'on se dit nouveau tu vois le côté nouveau parti moi je dis le parti anticapitaliste nationaliste parce que c'est exactement ce qu'il est c'est un parti qui euh, au niveau idéologique est complètement dans la lignée euh, de l'Empire colonial français. Voilà, il ne faut pas l'oublier, l'Allemagne, euh, qui, qui, qui est, à l'origine, qui sont les, les soutiens euh, du national-socialisme en Allemagne À l'origine, ce sont des résistants, ce sont les gens qui résistent contre les conditions abjectes du traité de Versailles. Voilà, et donc, les puissants et les États-nations, fomentent les guerres et asservissent les peuples. Et donc, oui, le peuple allemand a été asservi euh, depuis la fin de la guerre 14, euh, jusqu'à ce qu'il euh, s'émancipe. Malheureusement, il s'est émancipé de manière militaro-industrielle, en créant un empire, et en fin de compte, il a fait le jeu des transnationales. Et d'ailleurs, on le voit bien, euh, Coca-Cola compagnie a, avait créé la sous-marque Fanta, pour, pour être le, le fournisseur officiel des armées du, du Reich et de l'autre côté avec Coca-Cola il était le fournisseur officiel euh, des, des alliés et donc les transnationales durant la seconde guerre mondiale ont su tirer leur épingle du jeu des deux côtés leur camp c'est l'argent et le camp de l'argent il n'est pas plus chinois qu'écossais ou que juif et c'est pour ça aujourd'hui quand j'entends et que je vois revenir ces discours, euh, que ce soit par rapport à la franc-maçonnerie ou euh, par rapport aux, aux juifs comme étant les responsables euh, de désordre ou, ou des gens qui maniganceraient euh, euh, tout ce qui va mal dans le monde, Eh bien je trouve ça abominable parce que les gens qui nous manipulent et qui tirent profit, qui sont les profiteurs de paix et les profiteurs de guerre, ce sont ces gens-là qui instillent et distillent l'antisémitisme. Et je vais même plus loin. Pour moi, M. Jacques Attali est le plus grand antisémite que la France n'ait jamais porté, parce que quand on lit ses livres, il, il, fait, il parle lui-même d'une espèce de classe qui serait le juif de cour. Voilà. Eh bien, je suis désolé, mais euh, des mauvais conseillers euh, qui euh, passent la qui passe la main dans le dos aux puissants, eh bien, euh, si je devais analyser au niveau de la planète, je suis très certain et, et de trouver une grande minorité de gens qui se prétendent juifs parmi hein, eux. Voilà. Ce n'est pas parce que M. Jacques Attali est conseiller du prince Mohamed Ben Salman qu'il euh, faut voir en lui euh, un homme qui représente ce que c'est qu'être juif. Être juif, justement, c'est être exclu. C'est être rejeté, et c'est pour ça que, n'oublions jamais, Jésus est né juif, et il est mort juif. Et c'est très important de le savoir, et moi qui estime que Jésus est un révolutionnaire, eh bien c'est pour cela que je dis, je suis un anarchiste juif. Voilà, et donc c'est sur ces paroles que je vais vous quitter, je vais vous dire aussi, on n'a pas eu Virginie Cupérou avec nous pour parler de manière plus abouti des problèmes de l'amiante, parce que si les enfants sont retournés dans les écoles et dans les établissements scolaires, eh bien le problème de l'amiante dans les établissements scolaires est loin d'être résolu, mais par contre il n'a pas fait l'objet d'une alerte de l'OMS ou des services de santé français qu'on prenne qui pourra. Ces morts différées, un jour quand elles viendront, les responsables ne seront plus là, voilà. Et c'est peut-être le fin mot de l'histoire, c'est ne cherche des coupables, pour nous des visions que je suis que je suis bloqué, tout va bien. Euh, donc bah, je vous dis euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Roger.